Hello à tous Alors je vous l'avais annoncé il y a deux semaines, j'ai décidé de retravailler ma chaîne YouTube de fond en comble. Avant j'avais deux playlists, une qui s'appelait les tutos d'Elo et j'en avais une autre qui s'appelait En mode voyage. Et bien maintenant, il ne va pas y avoir deux, mais il va y avoir quatre playlists. Et je vous explique lesquelles la première playlist, elle va s'appeler « Couture » et comme son nom l'indique, ça sera dédié forcément à des tutos bah, concernant la couture. La deuxième playlist, elle va s'appeler « Seconde main ». J'ai eu envie de faire de la seconde main, pourquoi Parce qu'en fait, bah, la récup, la débrouille, hein, c'est un petit peu l'avenir, on le sait tous. Quoi de mieux que de retrouver d'anciennes pièces dans votre dressing, de les repimper un petit peu et de les reporter à nouveau Ensuite, nous avons la troisième playlist qui se nomme « Fashion Tips ». Alors cette euh, section elle va vous servir à comprendre un petit peu des petites astuces mode, comment porter vos looks ou des pièces dans votre dressing et vous allez voir, elle va être hyper sympa quand vous êtes en manque d'idées. Et la dernière section concerne les vlogs en mode voyage. Alors avec le Covid, j'ai carrément été stoppée euh, parce qu'on bah, ne voyageait plus, hein. mais c'est une section que j'affectionne particulièrement. Euh, moi personnellement j'adore vous partager ce que je peux voir à l'autre bout du monde, vous faire découvrir aussi des métiers créatifs et qui sont différents de ceux qu'on a en France. Forcément ces vidéos seront moins nombreuses parce que bah, je ne voyage pas tous les jours, même si j'aimerais. Et puis pour finir, je souhaiterais mettre en place des lives pour répondre aussi à un panel de questions qui sera posé par ma communauté. Donc des questions qui seront sur Instagram ou YouTube. Si vous avez d'autres idées, que ce soit pour des tutos couture aussi ou des fashion tips ou pour des tutos seconde main, je vous invite à me les partager en commentaire et je serai ravie de les lire. Bref, vous l'aurez compris, je vais attaquer cette rentrée avec plein de nouveaux projets hein, et je suis en pleine forme. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous fais de gros bisous et j'espère vous voir très nombreux sur la chaîne Back to the Couture sur YouTube. Ciao, ciao